Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Twitch. Peut-être que tu me suis déjà sur YouTube, sur GLG Vidéo, sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé tous les mardis et vendredis. Ou sur ma chaîne GLG Review, sur lequel je propose bah, des reviews de produits directement qu'on reçoit de Chine, puisque je vivais là-bas et qu'on a pas mal de contacts. Voilà. On lance la chaîne Twitch sur laquelle je te propose bah, l'enregistrement de ces émissions le mardi et le vendredi en live. Tous les mercredis, on se retrouve pour un petit live mode libre antenne où on parle de tout, de rien et surtout on passe à un bon moment. Le samedi, on déballe tous les produits que j'ai reçus pendant la semaine, comme ça tu sors un petit peu les reviews qui vont venir et un peu les exclusivités. Et enfin, tous les dimanches, à 16h, je propose un live libre antenne sur lequel on fera un giveaway où tu pourras gagner des cadeaux offerts directement par ses partenaires. Il y aura des casques, des montres, des bons d'achat, il suffit de me follower et de me rejoindre dimanche à partir de 16h tous les dimanches. Et il y aura tous les dimanches les cadeaux. Allez, bonne journée et à bientôt. Bye bye.